Alors bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien, Jonathan Drapeau pour le Wrestle Rock Podcast, on est rendu à l'émission numéro 13, 13. Je suis en compagnie de mon imminent collègue, je, Benoît Laferrette, comment ça va, mon Ben? ben ça euh... va numéro un, ben, comme, comme mon collègue l'a mentionné, 13e épisode, euh, qui va parler du monde de la lutte professionnelle, avec plusieurs euh, nouvelles, plusieurs prédictions de show, plusieurs résultats de show. Euh, Allouette! Yes! Alors, rentrons vivement dans le sujet, et on a décidé de faire l'inverse un petit peu de ce qu'on faisait... Euh, dans le passé, on commence ici par euh, la lutte indépendante, d'ailleurs, euh, euh, et euh, d'aujourd'hui. <rire> <Ouais. rire> yes! Donc, euh, ben, vas-y mon ami! Alors, euh, nous allons parler des débuts euh, d'Enzo, qui était connu à l'époque à la WWE sous le nom de Enzo Amore. Eh bien, figurez-vous que lors du gala War Chamber MLW, qui se déroulait le 6 novembre dernier, il a fait ses débuts dans ce gala-là, et il a gagné! Contre Matt Cross dans un single match. And you can teach death. Exactement. <rire> Et puis, euh, le plus, la plus grande fédération de lutte aux États-Unis, euh, qui a vu le jour en 2002, oui, la Ring of Honor, euh, a déclaré qu'elle voudrait prendre un petit recul, mais seulement après le pay-per-view Final Battle, euh, oui. qui se déroule en décembre prochain. T'en penses quoi, toi, de ça, mon gars? Bon, ce que j'en pense c'est que c'est parce que là avec la covid euh, disons que ça on dirait que ça ne donnait pas le, le produit à se compter depuis euh, certains pays non c'est sûr puis il y a beaucoup de grosses euh, promotions qui ont ramassé on pense à l'All le wrestling qui ont ramassé beaucoup beaucoup de talent la WWE ont ramassé aussi beaucoup voilà, de la talent MST, ouais. euh, la Impact Wrestling ont ramassé beaucoup de talent fait que là le produit est dilué toutes les meilleures de Ring of Honor, c'était pas mal l'école mère de toutes ces petites. C'était comme là où ils construisaient les petits soldats, puis après ça, ils étaient pitchés un peu partout dans, dans les grosses promotions. Mais là, j'ai l'impression qu'ils manquaient de, de relève, là. Tu sais. Dans le fond, ils sont dans, sont dans une mauvaise espace, ils vont prendre du recul. Puis d'après un tweet qui a été envoyé, euh, ils ont noté qu'ils envisageaient de faire un retour en avril 2022 pour le show Super Card of Honor. Okay. Fait que ouais, j'imagine ouais. que Supercard of Honor, ils vont sûrement faire venir des gars de la New Japan Pro Wrestling. Euh, un peu comme je, il avait fait avec la G1 là, dans le temps. Là. Ou le Night of Thunder, tu ouais, sais, ouais, ouais, ouais. Liger, il avait fini avec Liger G1 yes, yes, en 2004, yes. je crois. Euh, oui, c'est ça. Ouais, 2004. Ensuite de ça, euh, ben, on, on parlait juste avant de Elite Wrestling et de Impact Wrestling. Exactement. On pourrait parler de notre lutteur québécois, un Speedball Mike Bailey, qui a signé avec Impact Wrestling récemment, donc félicitations, c'est très cool. Et puis, Berry s'est fait offrir un contrat euh, par euh, l'exécutif d'Impact Wrestling, Scott Damore, après son match contre Josh Alexander au Destiny Wrestling Show, qui se déroulait le 31 octobre dernier, donc à l'Halloween, au nouveau défi. Un nouveau défi pour le, le, le nouveau lutteur euh, québécois qu'on on va, on va pouvoir voir euh, sur les zones euh, de fight et de impact et de tout. Euh, tous les grands ouais. networks, euh, c'est vraiment cool, un tu sais, autre québécois. Exactement, Puis là on parle de, on parlait de network, on, on a souvent parlé de ça, les, ouais, ouais. les postes de TV de la lutte. Là. Fait que la WWE depuis 2014, euh, ils ont le fameux euh, WWE Network. Ouais. Et eh bien d'après Tony Chavonny, euh, celui -là qui l'annonceur qui fait, ouais. des, il fait, il fait des entrevues et qui peut commenter, euh, avec Jim Ross tout ça. Oui, oui. Ouais. Ben, selon lui, là, la AEW devrait avoir son AEW network ah, ouais. dans le coup? courant de l'année cool, 2022. Ah ben c'est cool, ça. j'imagine qu'il va peut-être avoir des acquisitions. Peut-être. Ah ben, ouais, Parce oui. Parce que ça va leur prendre du contenu. Là, ça fait pas très longtemps qu'ils sont là. C'est ouais, sûr qu'il va 2019, avoir des ouais. acquisitions. Fait que, euh, moi, je pense que euh, peut-être que Impact pourrait peut-être être bouffé par l'AEW. Oui, j'ai toujours J'ai toujours le, la théorie qu'ils vont se fusionner ensemble et qu'ils vont garder un meilleur. Moi, je pense qu'ils vont, ils vont éboucher. Puis, ils vont garder tout le contenu pour le... Non, non mais je veux dire... Euh... Il n'y a pas tant... De... Il y a des bons lutteurs, mais ça n'a rien à voir avec la crème de la crème. Là, de cream of the crop. <rire> ouais mais tu mets, mettons, division X et IW sur ça chiffre. ouais mais ils ont déjà, genre, des super de bons high-flyers. Tu sais, on parle de... Euh... Ben, les Young Bucks. Jungle hein. Bucks. Euh... Jungle, Jungle Boy. Boy, les Young Bucks. Euh, les Lucha Bros, mais en même temps, eux font partie plus de, de la partie équipe, tu sais, de, de, de la chose. Mais tu sais, il y en a beaucoup, là, Sammy Guevara, euh, Darby Allen, euh, on a vu récemment, euh, ils ont signé euh, l'ancien… Euh, ouais, ben Jill euh, ils, ils ont a signé a Jill à All Elite Wrestling, il va, ch il va challenger Sami Guevara. Moins dans le, la division Cruiserweight. Ce que je parle, c'est plus, euh, ils ont signé euh, ouais, on a, euh, le lutteur mexicain là, qui était à la WWE. Là, ah, euh, Calisto euh, Puis là, ben, avec le départ des, euh, de la dernière vague de la WWE, où ils ont congédié des Kate Lee, des Ember Moon, des Grand Metallic des euh, Nia Jax. Euh, T'en penses quoi, toi, de ça? Ouais, mais là, ils se sont débarrassés c'est ça, c'est quasiment comme euh, quasiment une vente de garage, je ce C'est fou, ouais, hein? je calculais, là, il y avait plus de 70 lutteurs qui ont été congédiés de la WWE. Dans le courant de l'année 2021, bien entendu. Là. Ouais, puis c'est vraiment bizarre parce que euh, euh, juste quelques heures avant, la WWE annonçait qu'il y avait fait des, des profits monstres, puis Quelques heures après, ils ont décidé de, comme dit, euh, toute la liste que tu pourrais, euh, que tu pourrais nous, euh, nous énumérer si tu veux. Euh, ouais. Bien, euh, faire, euh, bien, bien entendu, euh, bien, il s'agit de Frankie Monet, Carion Cross, Scarlett Bordeaux, Amber Moon, O'Neill Larkin, B-Fab, de Hit Row, mm -hmm. Katrina Cortez, Jit Rama, Jessie Camille, Zayda Ramier, Trey Baxter, Grand Metallic, Lindsay Dorado, Nia Jax, Kate Lee, Harry Smith, Eva Marie, euh, Puis Maya Yim. Lesquels tu penses qu'ils vont sortir du lot et qu'on va revoir dans une éventualité dans des grosses promotions là, de type AEW ou Impact? Là? Ben Lee, Harry Smith, je le souhaite bien. Amber Moon, je le souhaite bien. Ouais. Nia Jax. Nia Jax, ouais, après être dans une promotion. Ben, parce que là, tu sais, comme j'avais expliqué, là, tu là-dedans là qu'il était à NXT. Là. Fait que juste un mois de non-concurrence là. Ouais. Il n'y a pas besoin d'attendre trois mois comme ça l'a été le cas pour... Euh... Pour certains, là, comme... Euh... On sait qui, donc? A... Euh, Adam Cole. Euh, oui. Ah non, Adam Cole, c'était juste un mois. Ah hein. oh, oui, il était à NXT, ouais. exactement. Euh... Trois mois, il y avait... Ben, le là, Bray Wyatt, c'est une question de que temps Daniel, que Daniel Bryan, c'est trois mois. Euh, ben c'est ça, il y en a beaucoup c'est du NXT, là. Fait que j'imagine que... le Bryan, ce n'est pas un congédiment. C'est son contrat qui est terminé. Quand son contrat, quand le contrat de la, de la, lutteur, la lutteuse ou le lutteur euh, expire, ben là, ils n'ont pas, pas de clause de concurrence. Non, c'est s'ils si, se font sacrer dehors, parce qu'ils sont obligés de les payer pendant trois mois, pendant un mois, plus payer Mais c'est malade, pareil. Tu sais, là, je vois dans le, bas, euh, dans le bas de notre page de notes qu'il euh, y a Eva Murray, ah, Ça, c'est malade. Perte, non, là. je le sais, mais simagines tu ils ont mis du temps, de l'énergie, de l'effort à monter, genre, des promos euh, pour la mettre au vert puis tout ça, puis... Ça l'a fait pouette. Le, moi, le, le seul positif, parce qu'il y, y a souvent euh, du positif malgré. Euh, moi, je dirais. Euh, je vais comparer ça avec une fleur et de la marde. C'est vraiment bizarre ce que je vais te dire, mais oui, une fleur, ça peut pousser dans de la marde. T'sais. Fait que je me dis que le seul positif qu'il y a eu un peu de Eva Mary, c'est qu'on a appris à connaître Doodrop. Ouais, je pense que c'est la, euh, la seule que j'ai trouvée qui était quand même intéressante et qui sortait du lot de, de, de cette fameuse histoire-là. Mais tu sais, des Carrion Cross et des, euh, des, des Scarlet Bordeaux. Là, je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Pis pourtant, Carrion Cross, c'était le champion de la NXT. Ah, je sais. Puis, ils ont décidé de, euh, de le mettre main roster puis de rien faire avec. Même chose avec Kate ah, Lee. On pensait que le gros Bearcat allait faire euh, un squash comme notre, euh, nos amis les Road Warriors, qu'on vous invite à écouter euh, l'émission spéciale. Ouais, exactement. Qui faisait des squash. Il ne s'est rien passé. Des squashs comme Goldberg. Oui, c'est ça. Imagine Minute. C'est ça. Euh, ça. Mais euh, bon, ça me, ça me fait capoter. Pour vrai, ça me fait capoter bien Mais pour revenir à NXT, euh, c'est toi qui m'avais parlé de ça, c'est d'après une certaine source, euh, la nouvelle politique de la WWE serait d'évaluer les superstars de NXT tous les six mois. Puis, ouais, euh, ça. Les personnes qui ne se sont pas améliorées vont se faire euh, sacrer dehors. Oui, puis ils ne veulent plus engager genre euh, des personnes euh, d'une certaine âge. Kate Lee, je pense qu'elle avait 37 ou 38 ans. Ouais, il y, il y eu avait eu 37, ans, ans. Ouais. Il y avait Eva Mary aussi, je pense qu'elle avait comme 35 ou 36 ans. Ouais, ouais, c'est ça, fait tu sais. Mais si ils mettent cette politique-là en place, parce qu'ils veulent avoir des jeunes, puis ils ne veulent pas signer des jeunes en bas de 21 ans, je pense. Tu sais, ce que ça, faire une histoire courte, ce que ça veut dire, c'est que... Quand qu ils voient que, mettons, la, la présumée recrue, en tout cas, le lutteur des Mexiques, s'améliore pas, qu'ils voient qu'ils qu plafonne, mm. yes. plafon, Tu plafonnes, tu ne seras jamais meilleur que t'es là, tu ne seras jamais ça. régulier. Puis, puis ils se contredisent un peu de, sur euh, que, leur formule parce qu'ils disent qu'ils ne veulent plus signer de contrat de lutteurs qui ont été dans l'Indie. Puis j'ai entendu parler qu'ils voulaient signer Austin Harris. Oui, mais là, c'est parce qu'Arston Harris a déjà fait partie de la WWE. C'est peut-être ça. C'est peut-être C'est vraiment c est, c est des nouveaux. Oui, c'est ça. Comme tout vrai. on a 37 ans, on voudrait aller à la WWE. Ah, on reste chez vous, petit gars. C'est <rire> ça. C'est ça. Yes. Euh, donc, euh, tu peux poursuivre, mon ami? Oui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il reste seulement un match au contrat euh, à notre grand ami Goldberg dans son contrat. Euh, ce sera contre qui. Certaines sources mentionnent qu'il pourrait faire équipe avec son fils Gage pour affronter Ray et Dominique Mysterio. Ça pourrait être ça, c'est des rumeurs. là. Ça pourrait être cool. Un autre combat hypothétique qui pourrait avoir lieu, c'est euh, le match, un match en équipe de deux vraies coupes dans la vraie vie. Euh, C'est-à-dire euh, Seth Rollins et Becky Lynch qui pourraient faire face à Edge et Beth Phoenix. Ça serait hot, en est ben Ah ça. oui, ça, ça -tu serait. Tu connais ça quelque part ou ben c'est genre euh, une hypothèse Ouais, ben j'ai pas une autre ben C'est Nostradaman à... qui a genre sorti. Il ben, y a du Nostradaman, okay. mais euh, J'ai lu des affaires sur Internet aussi. Là. Ouais, ouais, ouais. Ok, ben, c'est cool. En tout cas, on va se croiser les doigts parce qu'à date, tu te trompes pas bien, bien. Ben, ben. <rire> ben j'essaye. C'est sûr que des fois, <rire> je peux ben, me tromper. On mais... n'est pas dans le secret des dieux ben, non plus. C'est comme. Euh, on écoutait récemment euh, L'Orlade Wrestling, on écoutait Full Gear, puis tu disais. Si tu viens dans le, dans le dernier podcast, on s'est full ostiné. Ouais, disant, on, disant on, genre on tu disait genre Adam Page, euh, il ne pouvait pas être. Euh, il pouvait, moi, je disais qu'il ne pouvait pas être le prochain champion. Puis toi, tu te disais, oh, mais Kenny Omega, il va finir par perdre sa strap. Puis que. ben Chris, tu avais raison. Ben, ouais, ben, mais ça ne veut oui. pas dire, il ne regardera peut-être pas si tu vois. Wow, C'est ça, il faut, faut se dire. Dit, je là. sais, je sais. Et puis, euh, ben, on serait rendu à la partie euh, opinion et impression sur euh, les événements suivants. Crown Jewel, Halloween Havoc et euh, Survivor Series. Puis on pourrait faire une mini-mini petite parenthèse sur genre, qu'est-ce qu'on a trouvé de pas pire de Full Gear? Puis sans passer dans genre, euh, tous les combats, là. Mais euh, parler gear, on parlera... Ouais, si tu veux, on non, va improviser un gear. peu sur, euh, sur Full Gear. Puis euh, vas-y, vas vas mon ami. Alors, euh, pour le dans le fond, euh, ben on n'a on pas écouté le pré-show, mais on voyait que le premier, ouais, ouais, le premier ouais, ouais. combat, c'était Darby Allen contre MGF. Tu as pensé quoi de ce combat-là, toi? Personnellement, je n'aurais pas ouvert avec ça. Il était à bon, mais il y avait des longueurs. C'était trop long. Mais j'avais puis... même ma un deux minutes, Ah minute, non, ça n'a pas de bon sens. Il y avait des longueurs là-dedans. Euh, nous, on l'a évalué comme à 9 sur 10, hein, ce combat-là? Non, bon, pas ça. Sur... 7, 7 sur 10, c'est ça. 7 sur 10, c'était moyen. Ensuite de ça, le deuxième combat, euh, ce fut, dans le fond, un match par équipe qui était vraiment euh, succulent, euh, qui était euh, les euh, champions par équipe de la Triple A, euh, qui sont constitués de Dax euh, Harwood et euh, Cash euh, Wheeler, euh, FDR, qui... Euh, euh, se sont battus contre les champions de la AEW qui sont constitués de Penta El Zieromiero et euh, Ray Phoenix, les Lucha Brothers. Un excellent combat. Ouais, pour, pour moi, c'était un des, des, des meilleurs combats de la soirée. La division par équipe de la AEW, c'est la meilleure division de catch au monde. Selon oh, moi. ouais, ouais, solide, solide. Lucha, Lucha Brothers, FTR, Young, Young, Young Bucks, Box, Jurassic Express. C'est juste ça, là, c'est... C'est fort. Mais ça, là, de tous les temps, il n'y a jamais eu une promotion. Ça, c'est notre, notre opinion, mais j'imagine oh, que tu as la même opinion que moi. Vas-y. Qu'il n'y a jamais eu une aussi euh, forte division par équipe de tous les temps. Ouais. En tout cas, je n'ai pas vu souvent, Peut-être dans la période Golden Era où il y avait Demolition, Art Foundation, Legion of Doom. An ouais, c'était des gros me... gars, c'était pas de la haute voltige. Non, non, hein. c'est ça. Tu sais, c'était pas des, euh, des rockers. C'était plus des techniciens que des high-flyers. On pourrait éventuellement faire un spécial si étaient Ok, ça tu voudrais que... parler des rockers de Shawn Michaels et de Marty Jannetty. Et voilà. <rire> <Et rire> bon, le Exactement. <rire> le troisième affrontement était pour la finale du number one contender euh, au titre AEW World Championship. Brian Danielson qui a battu Miro. Euh, il a passé à peu près une minute et demie, deux minutes. Euh... Une minute et demie en bas du ring, hein? Je me répète encore, mais Miro passe son temps à l'extérieur du ring! Mais c'était un bon combo, moi j'adore. Ah, oui. Honnêtement, c'était vraiment un excellent combo. Il y avait de la technique, c'était stiff, les chops. Ah, ouais, ouais, ouais c'était bon. Mais tu sais, Brian, ça donne. Euh, euh, The American Dragon, Brian Danielson, un Brian Nelson, contre un, euh, contre un balai, ça serait bon, t'sais. Ben Maudit, as-tu vu son chess? Il... On dirait une aubergine Calvin! Ouais, <rire> ouais, <rire> oui. oui, oui. Yes, Ensuite, euh... il y avait un 3 contre 3. Mm -hmm. Christian Cage et le euh, Jurassic Express, Jungle Ball, Luchozauris, contre Super Click. Adam Cole et The Young Bucks. C'était malade, c'était un ah, C'était là On se, euh, se souviendra de des gros highlights. Il y a eu euh, des putés Tom Tax qui ont sorti pendant... ouais ils mettent des Tom Tax euh, dans la bouche euh, à Jungle Boy ouais. Il y a eu le Shooting Star Press euh, effectué par Luchazaris. Luchazaris, ouais. Euh, euh, à partir de la rampe d'entrée jusqu'à l'extérieur euh, ben, sur le concrete floor. Exactement. Euh, c'était excellent. Pour vrai, ce combat-là, moi, honnêtement, on avait mis un 9 sur 10, oh, oui. C'était savoureux. Je pense que c'était le meilleur match. Euh, c'était le meilleur match oh, de la oh, carte. Oui. Ouais ouais. Ensuite de ça, il euh, y a eu euh, le euh, cinquième combat était qui était Cody, euh, Rhodes, Cody Pac Rhodes contre, uh, contre Malakai Black. Est... Contre Malak Excusez, Malakai Black. Et euh, Ellie Delo. Bon, un match, un match respectable. Ouais. Oui, c'est un excellent combat. C'est euh... sûr que les équipes ne fittent peut-être pas, c'est pas tout à fait les même gimmick. On s'entend que. Non, c'est sûr. C'est que... Ça aurait pu être un four wheel C'est ça, exactement. C'est peut-être ça qui Le match est ouais. très bon, mais en Four wheel, ça aurait été ouais, meilleur. Ouais, ça aurait été meilleur, je pense. tu, sais, tu fais, tu fais mettons, mettons, tu mets ça à Impact Wrestling, tu fais Ultimate X avec ces quatre gars-là. Ouais, ça serait Ça aurait été débile. Ouais, ça aurait été mal. <rire> Ensuite, euh, je te laisse nommer le sixième affrontement. Donc, c'était la championne. Euh... <rire> Vas-y! C'était la championne! <rire> Vas-y, nomme-le! Dr Britt Baker D. -M -D. <rire> <rire> <rire> Face à, à, à Tecanti. Voilà la championne brésilienne. Mmh. Euh, ben, la championne brésilienne, Je sais qu'elle fait des arts martiaux et elle voit dans Jiu Jitsu elle, euh, elle fait du judo, je pense, en fond T'es contenté d'avoir écouté ce match-là? Ah ouais, t'es contenté toi. T'es contenté à l'extérieur? <rire> ben tout ça pour vous dire, ouais, c'était un, euh, un match féminin classique, là, euh, traditionnel. Tu as fini qu'elle a fait un schoolboy et elle a retenu le fond de culotte. Et un, deux, trois. T'es content d'en avoir parlé de ah, <rire> <Brad> <rire> Baker? Ouais, je numéro un. pas et ça s'est suivi euh, du, con, du combat euh, numéro euh, 7. CM hein. Punk et, Co et Coffee Kingston. Et Kofi King Kingston. Et Kingston. Honnêtement, ce que j'ai adoré de ce combat-là, c'était pas nécessairement le match de l'année. C'était le match mais... le moins long, mais un des meilleurs matchs. un match de 12 minutes. T'as pas une maudite affaire d'une dameur qui finit plus, Puis j'ai trouvé qu'il avait bien buildé, genre ah, la Field. Honnêtement, c'était euh, génial. Puis c'est parce qu'ils se connaissent depuis longtemps, ils parlaient de leur passé aussi, là. Ouais. Ouais, oh, c'était bon. Puis j'ouvrirai une petite parenthèse aussi sur. Oui, parce que j'aime ça, les tiffères, les petites parenthèses. CM Punk, ouais. qui a fait un clin d'œil à John Cena. Ah, le, il a quasiment fait le You Can Tu T'en penses quoi de ça, toi, mon bel? Bon, on a posé la question sur les réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Pensez-vous mmh. qu'éventuellement, il pourrait faire un. un euh, pas, pas, pas un retour. Ben oui, un retour sur le ring, oui. Dans la compagnie de Jacksonville à AEW, on vous laisse répondre. Vous pouvez partager. Il y en a qui disent « Non, non, il est trop l'échucu de Vince McMahon. » Non, il y en a, qui a marqué ça. J'ai <rire> buzzé. Mais... Yes. Puis merci encore à de nous suivre sur les médias sociaux. On voit que le fanbase continue à grossir puis que notre contenu est gratuit. Partagez-le. C'est grandement apprécié. Merci beaucoup tout le monde. Ensuite, il y a eu le Inner Circle, euh, Jericho, Ager, Sammy Guevara, Santana et Ortiz, contre les Men of the Year, qui est Ethan Page, Scorpio Sky, American Top Team, Junior, de Santos, Andrei Arlovski et Dan Lambert, de petits Ah, J'ai bien de la misère, moi, avec les gars de la UFC. Tu sais, t'es UFC ou t'es lutteur? Ouais, c'est ça. Tu sais, Brock Lesnar, ça a marché parce qu'il y avait une base dans la lutte. Rondo Rousey, a quand même ouais. fait un bon travail. Dans Severn, c'était moyen, ouais. tu sais. Il y avait mm. des rumeurs qui diraient qu'éventuellement GSP pourrait signer un contrat euh, avec, AW, avec mais euh, mais une promotion. Euh. C GSP semble que euh, c'est un, un triple de lutte. Pis, ouais, euh, mais là il est rendu à 40 ans à WWE, ouais. il faut pas qu'il signe des... Oh. C'est ça quand tu dis que ça se contredit. Ouais, ça se contredit, tu sais. Mais ben, en même temps c'est Georges Saint-Pierre. Mais lui souhaite bien. Euh... Ah. Salut Monsieur Georges en passant. Monsieur Georges. Salut Monsieur Georges. Euh, ouais, puis moi j'ai bien aimé à la fin Jericho qui a fait euh, l'hommage à Eddie Guerrero, là, le ah, fameux Frog fort. Splash. Ah ouais, c'était fort. Puis on se souviendra qu'il y avait un super beau highlight aussi là-dedans euh, où Sammy Guerrero a monté euh, sur le dessus euh, de l'échelle et a fait un Samton Bomb euh, dans une table. Euh, c'était vraiment hot, sérieux. Puis si vous avez remarqué, vous écoutez le show, les, mesdames et messieurs, vous allez vous rendre compte que dans plusieurs combats, il y en a certains qui faisaient les Trees Amigos euh, d'Eddie Guerrero. Il y a eu... Il y a quelques-uns que l'ont fait. CM Punk. Il y a eu le Chris Jericho. Puis je me souviens pas de l'autre. Ah, c'est FTR. FTR, je pense. FTR, MJF, là-dessus. Oh, ça se peut. Mais bref, voilà. Et puis, le dernier combat, c'était Kenny Omega, le champion de la fédération à l'époque. Qui a perdu son titre face à Hangman Page. Un match à peu près 25 minutes. ouais C'était long. C'était bon, mais c'était long. J'ai bien aimé à la fin là, le... le genre de front flip close line. Ah, oh, ouais, ça rendrait. T'sais, il méritait de gagner euh, avec oh, Manpage. Ouais, personnellement, c'était euh, vraiment bon. <rire> C'est l'avenir, ce gars-là. Hein. <rire> il y a juste 30 ans. Yes, yes, c'était vraiment bon, honnêtement. Euh... Ensuite, on pourrait enchaîner dans le fond avec nos euh, opinions et impressions yeah. sur l'événement Crown Joy ou oh, euh, Alwin avec alors avait que j'ai pas grand-chose à dire. Ah, moi bon euh, non plus. Pas Halloween avait ça valait pas de la crise de la merde. Le fils à Scott Starlin et Tommaso Ciampo, c'était bon, mais ben pour ça... Oui, le premier match, là, le, le, le genre de Phoenix Splash qui tombe ses pieds de même, là. puis après ça qu'il qui se laisse aller sur le ventre. Ah, c'est pas pour elle qu'ils mettent du monde à la porte. Là. À un moment donné, là, si vous êtes pas capable de lutter, restez chez vous et de manger des céréales. Tout ça t'a fait passer à Big Boss Man à WrestleMania 5 quand Sean ou Marty Jannetty esquive le Splash. Là. Tu il tombe ses pieds pis se laisse aller sur le ventre. Oh, je t'avais ouais. fait écouter ça pis t'avais dit « il a donc bien peur de ce soir-là ». ça euh, oui, donc, « on... que... Halloween avec », c'était la... pas le, le meilleur événement, mais il y avait, sais, c'est dommage que y ait la franchise « Halloween avec », puis la WWE fasse pas quelque chose d'intéressant avec ça. Ben Chucky, c'était bon, l'affaire de Chucky. Euh... Là, là, il y avait un genre de roulette pour euh, ouais, les ouais, matchs, comme Eric Bischoff avec le roulette. Sauf là. que je trouve ça triste qu'il n'ait rien fait d'intéressant, tu sais. Comme le gros mon gars, la… Parker Boudreau, là, ils vont-tu faire de quoi avec ça? c'est pour pas, il a l'air plus des zombies qu'un lutteur. Hein. Ouais, il s'en a à refaire du football, puis qu'il nous crée patience. C'est ah, c'est comparé à Brock Lesnar, ça, là. C'était une crotte donnée. Bon, euh, ensuite de ça, dans le fond, euh, ben, on va Halloween avec, là, c'était pas bon, là. on a oublié Halloween avec, là. Puis, il euh, faut, faut pas se demander pourquoi que la AEW gagnait le Wednesday Night War avec un esti de produit de vos comme on a vu à Halloween avec. Hey, McMahon! La AEW te pousse dans le cul Donne donc un produit qui a de l'allure, Calvaire. Ah, c'est sûr que ça n'a pas de bon sens. Il va falloir qu'il qu euh, qu fasse de quoi, parce que moi, là, je suis complètement découragé. Honnêtement, là... <rire> donc, maintenant, nous allons enchaîner, nous allons enchaîner maintenant que nos impressions sur Chrome Jewel, <rire> qui avait lieu en Arabie Saoudite. Alors le premier, Ben le match, du pré-show c'était les Usos qui ont défait le Hurt Business. Euh, ceinture, t'es pas en jeu. ça, ils étaient champions les Usos, mais la ceinture t'es pas en jeu, je crois, c'est ça. Ouais, pas je pas pense que, que c'est ça, acté, mais... ça. Euh, Moi, j'ai mis ça de point C'était euh, un excellent combat, honnêtement, puis euh, il y a eu un super kick de Benjamin et euh, des... Euh... Ouais, c'est un super kick et, euh, un des Usos euh, qui a passé à un pied de la face. Ça n'avait pas l'air crédible. Hey, hein? Ça me fait penser, si je pense que vous avez vu ça, chers auditeurs. Euh le fameux elbow drop de ma, de, de Matt Hardy à AEW contre euh, le sosie de François Massicotte à Ring <rire> of <rire> hey, mais c'est pas drôle pareil on, on est en train de dire des résultats puis même on reparle encore de la AEW parce que le produit est supérieur. Ah le, le calibre est et meilleurs euh, une maudite coche à part de Ça fait tôt. longtemps qu'on n'a pas aimé, euh, qu'on n'a pas tripas en écoutant de la lutte de même. Moi, là, les derniers temps, c'est quand on a regardé les ECW TV taping parle, Tu parles de la, la, la, la vraie ECW. Pas, pas le produit artificiel qui a en 2010 parce que c'était de la marde. On s'entend. En oui, parce qu'on dirait que Vince McMahon, dès qu'il touche à quelque chose, il faut que ça fasse de la merde. Mais ça paraît que Pat Patterson est plus là. Ouais, mais Pat Patterson, t'es encore mmh. vivant dans le temps. Moi, la, la nouvelle ECW, je, je l'aurais laissé René à Paul Lehman. Mais là, à cause de l'échec de December to december ils ont comme tossé Paul Lehman. Mais c'est pas correct, ça. Ah, ça me fait qu'il n'y a pas trop. C'est sûr que ça, ça arrive un mauvais show. Mais... Il y a eu un Mansour face à Mustafa Ali. Hey! A... hey Edge du Rollins. Ouais, ouf! Hey hey, hey, hey, tu peux me fesser. Ouais, vas-y. Edge du Rollins dans un Hell in a Cell, là. Euh, Formule TLC dans un Hell in a Cell de toute beauté, les spots ouais. de débiles. Le, le Sunset Flip Powerbomb, euh... c'est excellent. Ils ont utilisé plein d'armes. Oui, j'ai mis 910, C'était vraiment cool. C'était le meilleur match du galop. Oh, oui, honnêtement, c'était bien. Là, bon, là, je peux, là, dire, je peux parler hein, du, oui. euh, du combat que, que j'ai trouvé. Euh, honnêtement, c'était un des, des deux bons combats de la soirée. Ouais, ben c'était euh, vraiment bon. Deux gars locaux à part de yes yeah, Oui, c'était deux gars locaux. On avait mis 7.5, mais même on pourrait même mettre un 8. Moi, j'ai mis euh, C'était vraiment bon. Les gars se sont donnés. On voyait qu'ils venaient de là. Ils voulaient, euh, ils voulaient mousser. Euh, Donnez-leur un push. Honnêtement, ça vaut à peine. Ils ont, ils ont, ils ont livré la marchandise, puis c'était excellent. Combat de 10 minutes. 10 ouais. euh, euh, minutes euh, intenses. Euh. Yes, on se souviendra qu'il y a eu un karatéka aussi qui est venu. Euh, ouais, ouais le, ouais, le genre de médaillé d'argent, je crois, Ouais, ouais, c'est ça, ouais, est ça euh, qui est venu euh, faire un coup de pied. C'était spectaculaire. Ouais. Puis ça l'a apporté quelque chose de le fun. En parlant de quelque chose de spectaculaire, ben on passerait au, euh, au match numéro 4. Euh, C'était Randy Orton et Riddle là, qui ont défait Edge Stars et Homos et. Riddle est arrivé avec un chameau! Oui, exactement. L'entrée hein. était. le numéro un, l'entrée. Yes! Tu sais, quand je disais ça, je, je, je disais le, le ring travaillait bien puis le décor était original. Ah, c'était hot, c'était hot. fallait bien. que ça euh... Ah, il y avait des feux d'artifice en masse, le budget était là. Pour moi, il n'y a, a pas eu de, de budget pour SummerSlam et ils ont tout mis ça là-bas. Ah, t'as toi. <rire> <rire> <rire> Mais, Mais moi, pas... je trouve, euh, psychologiquement, je trouve que Riddle, il a fait un fuck-up, tu vas sûrement être d'accord avec moi. Il a permis à Stays de taguer euh, Homo après sa gut wrench. Euh, euh, il y a un manque de psychologie à quelque part. Il a comme fait une gut wrench à AJ Stays, mais vers le coin. Des ah non, Ça n'a pas rapport. À ça. ça marche pas, ça. Psychologiquement, il faut que tu empêches ouais, de taguer. Ben ouais, que ça. tu sois Hill ou face, il faut que tu empêches ah, de taguer. le match était bon. Yes. Euh, ensuite de ça, il ben, y a Zelina Vega qui a défait Doodrop par Pinfall. Euh, C'était mal buildé. T'es pas un super de bon combat. Ah, le tournoi était mal buildant en tant que tel. Euh, tu sais, vous, vous faites la promotion sur le Women's Revolution, vous lui faites faire un Queen of the Ring, mais avec des matchs de deux minutes. C'est quoi le problème? Mettez plus d'exposes aux femmes, bâtonne. Et Ils l'ont fait dans le passé, en plus, avec des Becky Lynch et des Sasha Banks qui ont fait le main event de WrestleMania. Puis là, on de dirait qu'ils ne savent plus quoi. quoi faire Stie, avec euh, la division féminine. Ben, si vous ne savez pas quoi faire avec la division féminine, il ben, y a d'autres compagnies qui vont se charger de faire le job. Il va avoir, y a la WAW qui est qui, qui ouvert récemment là, avec euh, des dirigeantes comme euh, la femme de euh, CM Punk, A.J. Lee puis Tessa Blanchard. Ils ouais. vont aller chercher tout ce qui est de bon puis vous n'aurez plus rien. C'est ça qui va arriver. C'est plat à dire, mais c'est ça pareil. Ça ben Ensuite, il y a eu le match Goldberg contre Bobby Lashley, un Oldsbar match, Falls Count Anywhere. Goldberg a gagné. C'était quand même un bon. Ben, moi, j'ai. pas fan de Goldberg, mais j'ai Je suis pas, pas fan de Goldberg, mais j'ai quand même aimé le combo. Honnêtement, là, j'aimerais ça voir Goldberg dans des hardcore matchs, juste pour voir comment il se débrouillerait. Parce que là, je voyais que ça brassait le Noah'sbar, il a pris un candlestick. Tu sais, c'était. C'était intéressant. Honnêtement, euh, j'ai pas détesté ça. C'est ce que tu as dit. Euh, quand un gars est pas bon, on dirait qu'il est bon dans les matchs hardcore. Ouais, c'est ça. Salut Nick Gage en passant. Hein. <rire> Ensuite, <rire> il y a eu la finale du King of the Rings Xavier Woods qui a défait Finn Balor par pinfall. Uh, il y a du beau iFly. C'était intense. Il y avait une belle chimie. J'ai adoré le match. Yes. Ensuite de ça, il y a eu euh, Biggie qui euh, a défait euh, Drew McIntyre. Un bon 8,5 sur 10, combat qu quand même assez long, par exemple. Ouais, euh, ouais. C'était trop long. C'était stiff, il y avait des moves solides. Il y avait une série de Belly to Belly qui c'était débile. Ouais, ouais, ouais. C'est pas Belly euh... la lutteuse. Non, pas Belly. Ouais. <rire> Ensuite, euh, il y a eu Becky Lynch euh, qui a défait Bianca Belair et Sacha Banks. En Chemin, plus, plus que 10 secondes. C'est pas pire quand même. C'était meilleur qu'à Orslam. Ouais, ouais, c'était pas dur à bête. <rire> Et puis, euh, l'événement s'est terminé avec Roman Reigns euh, qui a défait euh, Brock Lesnar, ce qui m'a euh, surpris énormément. Le combat était quand même bon dans l'ensemble. Il, même... oh, il avait oh, déjà shake, mais il des bons enchaînements. J'aurais aimé ça que Brock Lesnar ramasse sa ceinture, mais euh, on se souviendra là, que euh, j'ai l'impression qu'ils ont laissé la ceinture à Roman Reigns, puisque euh, eux, là, ils sont, sont dans sont dans le, dans le trip, là, de faire des records, là. Fait que là, là la WWE, ils vont attendre que Roman Reigns batte le record de 600 jours de ring euh, avec le, le titre universel de la WWE, puis après ça, ils vont y faire la partie Astral Parce qu'il y a des rumeurs, là, c'est... Brock va le battre peut-être au Rumble, mm. peut-être The Rock à WrestleMania il y a bien des rumeurs là-dessus, là dessus Yes. D'ailleurs, en parlant de The Rock, juste avant de, non, de, de, de, de, de closer ça, il semblerait que The Rock serait euh, intéressant euh, de parler de The Rock, parce que dans le fond, mm -hmm. The Rock serait intéressé à euh, éventuellement faire le prochain James Bond. Oui, mais ça prend un acteur britannique pour le faire. Ouais, je le sais. C'est ça euh, J'ai vu un article euh, qui, qui, qui est sorti, puis euh, il serait vraiment intéressé à, à le faire. C'est sûr que ça fit moins un peu. Là, ça a toujours été des petits gabarits, puis des, euh, des british. Ça, ça, ça va ouais. faire penser euh, au service secret de sa majesté que, qui a eu lieu en 1969, euh, George Azenby, qui n'est pas british, mais australien. Il a fallu qu'il travaille son, son accent british, parce qu'un australien et un british, ce pas le même accent. Non, c'est sûr, c'est ça. Donc, probablement que Del Rock va être obligé de suivre des cours de diction britannique. C'est ça. Je parle comme Sean Connery ou Roger Moore. Yes. Alors, c'est ici que se termine notre émission 13 sur la lutte professionnelle. Mon nom est Jonathan Drapeau. J'espère que vous avez apprécié cette euh, podcast. Oui. J'étais avec mon imminent collègue, Benoît Laferrière. Merci, mon ben. ben. Ça fait plaisir. Et, euh, merci d'avoir été au rendez-vous. J'espère que vous avez apprécié. Et on se retrouve très prochainement. Alors, euh, soyez des nôtres. L'action ne manquera pas. Au oh, revoir wow.